La région Guadeloupe et Grand Pavois Organisation vous invite au départ du défi atlantique, la première transatlantique reliant la Guadeloupe à la Rochelle via les Açores. Venez encourager les équipages lors de la présentation des skippers, vendredi 22 mars à 19h, sur la place de la Victoire, suivi d'un concert des groupes chic et Urban Tempo et ses invités Dominique Coco, Missier Sadik et Tisha. Et samedi 23 mars à 8h30 à la Dars, le top départ sera donné aux 15 bateaux engagés dans l'aventure. Un événement ré Région Guadeloupe en partenariat avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre.